Bonjour, bonjour à vous, c'est Yushka. Bienvenue sur ma chaîne, le tarot des cinq soleils. Alors, je commence une série qui se nomme euh, le Taroscope, hein, juin 2018. Et là, nous allons voir hein, tout simplement le signe de la Vierge. Alors, bonjour les Vierges plus particulièrement J'espère que vous allez bien et que vous allez passer d'excellentes vacances parce que vos vacances apparemment commencent et eh bien déjà maintenant. Et eh oui, alors pour votre tirage, voilà, j'utilise le tarot des cinq soleils. Donc c'est mon jeu, c'est ma création. C'est un tarot qui est... Vraiment intéressant, particulièrement intéressant, car il porte absolument toutes les énergies et les identités astrales. Chaque carte est vraiment spécifique et porte un message spécifique. Voilà, toutes les cartes se parlent comme ça. C'est comme s'il y avait un petit mot décrit. Ici, je le dis particulièrement aux Vierges, parce que ça les concerne, les écrits les concernent. Et nous allons voir ça beaucoup plus en avant. Alors, regardez. Là, nous avons, euh, bah, c'est tout simplement la planète Mars. Hein. Ah, la planète Mars, c'est évident, c'est quelque chose, disons, de wow, violent quelque part. Et les gens, la plupart du temps, bah, ils craignent un petit peu la, la planète Mars. Mais par contre, c'est la, la, la planète qui apporte énormément de vitalité et de vigueur, hein, tout simplement, au corps hein, et au cœur et à l'esprit. Donc, voilà. De l'autre côté, je prends exprès vraiment les cartes opposées, là, parce qu'il y a la belle Vénus. Alors... La Vénus, c'est la planète du cœur. Hein. Voilà, comment s'exprimer, comment euh, euh, se poser dans la vie, quelles énergies prendre. Hein. Voilà, à l'intérieur, parce que ce qui m'intéresse, ça, c'est également, ça, ce sont les énergies de l'extérieur. Et ça, ce sont les énergies du cœur, les vibrations intérieures. et eh bien, nous avons, là, eh bien, c'est le cœur à nouveau. L'amour avec la planète, excusez-moi, avec le signe du taureau. Le signe du taureau, je suis allée un petit peu trop vite là, est bien sûr en relation avec la belle Vénus, puisque c'est un signe vénusien. Nous voyons là, juste à côté, le, la Providence, et c'est la planète Jupiter, c'est la planète de la jovialité, de l'expansion, voilà. Alors, regardons tout ça de plus près. Alors, je vous rappelle naturellement que ce tarot, le tarot des cinq soleils, c'est ma création, il se trouve dans ma boutique euh, sur soleils comme voilà et vous trouverez tout plein d'informations là-bas voilà sur ce que je vous propose nous allons commencer maintenant avec ce tirage mensuel qui concerne donc je le rappelle les vierges dans ce mois de juin qui rappelons le est le mois quelque part euh, du cancer c'est son mois anniversaire alors pourquoi je vous dis ça C'est parce qu'il y a beaucoup d'intériorité avec le mois du cancer. Lorsqu'on nous traversons le mois du cancer, il nous invite quelque part, il nous prend à, à ressentir au fond de nous ce que nous éprouvons de façon à pouvoir passer ce mois de, façon, de la façon la plus épanouissante possible. Alors, que nous proposent les énergies extérieures Vous voyez les énergies extérieures Ce sont les deux cartes, pouf, comme ça. Hein euh, on peut les voir comme un satellite qui tourne autour euh, du cœur. On peut s'imaginer également que ce sont les murs d'une maison, la coquille d'un œuf, mais bien évidemment, c'est le cœur qui va absorber ses énergies de façon à pouvoir les élever au maximum. Alors, que nous dit le cœur ben, Il nous parle d'avoir envie d'aimer. Aimer et d'avoir envie d'aimer. Alors, avoir envie d'aimer, ça se passe, disons, à plusieurs plans pour la Vierge. Aimer déjà ce qu'elle fait. Hein, aimer sa vie aimer euh, donc faire le point quelque part sur sa vie euh, que lui propose <rire> que lui propose tout simplement l'univers et eh bien de mettre de prendre un papier de prendre un stylo. Et de pouvoir faire des colonnes, ça j'aime, ça je n'aime pas, ça je veux, ça j'aime pas, je voudrais plus, etc. D'écrire noir sur blanc, voilà, ce, une, ce, ce, ces préférences, voilà, et quelque part, ces rejets. Alors quelque part, ces rejets, évidemment, ils existent, ils vont exister encore quelque temps, euh, parce qu'on ne peut pas plaquer. Euh, but en blanc, les choses qu'on n'aime pas. Mais, il faut s'y désintéresser carrément, c'est tout. On tourne la page quelque part, et puis on s'intéresse uniquement, disons, de plus en plus à ce qu'on aime. Et automatiquement, eh bien, euh, ce qu'on ne voulait plus dans sa vie va petit à petit euh, mourir puisqu'il ne va plus être alimenté, même par la colère, même par euh, euh, la nervosité, même par l'ennui, même par quoi que ce soit, à partir du moment où vous exploitez vraiment euh, ce que vous avez envie de poser dans votre vie. Alors là, vous êtes à, à trois mois quelque part, grosso modo, de votre date anniversaire. Et effectivement, c'est un moment qui est toujours trois mois avant la date anniversaire. C'est toujours un moment propice pour commencer, pour commencer à couper des liens, déjà à les repérer, déjà à les repérer, à les marquer noir sur blanc et ensuite à s'en désintéresser. Occupez-vous, alors là, concernant les papiers, ça c'est évident. Donc, ça, c'est évident que pour les papiers, là, vous devez être au clair. Vous commencez, disons, à vous mettre au clair. Si vous déménagez, parce que c'est fort possible que vous ayez déjà prévu un lieu de déménagement, un lieu de vie, même pas très loin ou loin, c'est peu importe. Mais ce qui vous intéresse en définitive, c'est de trouver quelque chose qui vous correspond. Si vous aimez la montagne, eh ben vous trouverez disons quelque un lieu beaucoup plus adapté pour vous. Euh, voilà. Si vous aimez euh être, disons, dans un, le centre, par exemple, d'une ville, déménager pour le centre d'une ville, bah, commencez déjà à chercher, même si dans votre tête vous dites, « Ah oh ben non, ce n'est pas possible, j'ai pas les moyens, je n'ai pas ceci. » Ne vous mettez pas ce genre d'idée dans la tête. Imprimez déjà votre volonté. Voilà. Faites-en part, quelque part, euh, à l'univers mettez-vous dans la peau du personnage, mettez-vous dans cette démarche active de trouver, euh, de chercher euh, le lieu idéal, par exemple, si vous avez envie bah, de vous marier, de concrétiser une situation amoureuse, et eh bien déjà là, mettez-vous dans la peau du personnage, euh, voilà, vous vous dites, ben moi, moi j'aimerais bien avoir quand même un, un homme ou une femme qui corresponde surtout, disons, à ce genre de, de, de caractère ou qui peut m'apporter quelque chose parce que, vous voyez, il y a Mars et Vénus, là, mais Mars autant c'est la guerre, autant Vénus, quelque part, entre parenthèses, c'est la douceur, les rondeurs. Mais il ne faut pas croire, là comme c'est placé, enfin dans ce contexte que je vous parle, comme c'est placé, ça veut, ça exprime beaucoup plus, euh, n'essaye pas de choisir un copier-coller de toi, parce que pourquoi, qu'est-ce qui va te faire, comment pourras-tu évoluer dans la vie avec quelqu'un qui est une forme de copier-coller ou... Un type de, de, de, de personnage qu'on découpe dans un magazine parce que voilà, c'est une mode et c'est ça qui me plaît et je, je, je veux ça. Ça va pas, ce n'est pas le genre de relation qui tient dans le temps. Alors, pour le moment, d'après ce que je vois, c'est plutôt de vous mettre euh, dans la peau du personnage, en, parce que c'est vraiment, en ce moment, c'est vraiment, vraiment, disons, les influences qui arrivent, disons, mais ça pour tous les humains, c'est pour ça que personne n'y échappe c'est de commencer à, à, à tisser une vraie relation avec euh, le subtil. Le subtil, c'est-à-dire euh, l'univers, ou appelez ça comme vous voulez, chien, euh, peut vraiment vous répondre. Donc, euh, demandez, moi, qu'est-ce qu'il me faudrait, qu que, de quoi j'aurais besoin dans ma vie pour évoluer. Alors je vous l'ai dit, que ce soit par amour, que ce soit pas pour l'argent, que ce soit pour n'importe quoi, déjà demandez, demandez. Moi j'ai envie de changer, j'ai envie de changer de vie, j'ai envie de changer de travail, mais je suis indécise, je ne sais pas disons quoi faire en, en ce moment, disons de ma vie, de ma peau, et pourtant j'ai envie de bouger, j'ai envie que ce soit beau pour moi, mais par contre je ne sais pas, je suis un peu partagée entre le pour et le contre, hein. Eh bien, demandez, vous voyez la providence, hein, ça c'est une carte qui dit « providentiel ». Donc, créez un contact direct quelque part avec le ciel pour avoir des réponses. <rire> c'est en ce moment ce qui se passe, hein, voilà, euh, et donc, euh, soyez, disons, tout à fait ouverts aux énergies, euh, euh, aux annonces, à tout ce qui se passe autour de vous, faites-vous beau, faites-vous belle, ayez le cœur joyeux, naturellement, ça c'est une carte immense de jovialité, de façon à ce que vous soyez tout à fait optimiste, comme un gosse Car envoyer sa lettre et qu'attend une réponse mais fabuleuse. Voilà. Alors, quelle que soit, la lettre va vous guider. La lettre, naturellement, c'est une métaphore, mais ça peut être également une réalité. Vous pouvez recevoir effectivement un courrier, euh, une réponse qui va euh, débloquer quelque part votre vie. Alors, pour des étudiants, par exemple, hein. « Waouh, ça y est, j'ai le bac. » ou pour... Vous voyez, j'ai demandé une promotion. Wow, « Waouh, elle arrive et tout. » Alors, si vous ne l'avez pas, si vous n'avez pas fait la démarche encore, eh, allez-y, faites-le. Posez des bases maintenant. C'est vraiment propice. Hein. Et à l'envoi, il y a la réception, c'est-à-dire c'est pas c'est pas passé euh, cette, cette énergie, elle est vraiment sur vous. Alors ne ne perdez pas de temps, mettez de l'ordre dans votre vie, dans votre papier, mettez de l'ordre dans vos décisions, dans votre cœur de ce que vous voulez poser hein, avant votre date anniversaire. Là il y a trois mois propices pour vous mais profitez-en au maximum, au maximum. Alors, mes chères vierges, la vie, elle est belle avec de belles annonces comme ça, vraiment, euh, de, je, quand, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, c'est merveilleux euh, de pouvoir euh, avoir un contact direct et de pouvoir s'exprimer aussi librement, disons, avec les gens. Il y a, une, il y a vraiment une très jolie communication qui s'installe. Si vous avez envie de chanter, ma chanter, bien sûr, parce que là, c'est une carte de chant, c'est une carte d'harmonie aller à des concerts, aller des évidemment éviter les les les les problèmes il y a mars là donc éviter disons des des, des choses qui sont euh, à l'heure actuelle disons quelque part un petit peu dangereuses où c'est même pas la peine de, de de de mettre un pied vous savez bien hein, il y en a certains euh, c'est c'est vraiment un peu trop chaud parce qu'on vous conseille quand même une certaine sécurité. Il y a des cartes qui sont très belles, mais la première qui a été tirée quand même, c'est attention, hein, attention au passage, à tout ce que tu fais quelque part. Pose les choses vraiment très, très bien, de façon euh, euh, carrée, vous voyez. Mais, euh, là, il y, y a toujours euh, euh, l'œuf en haut euh, avec le sphinx qui dit, mais, hmm, voilà, réfléchis un petit peu, euh, ne laisse pas embarquer dans n'importe quoi, dans n'importe quelle situation. Gère, sois le guerrier de ta vie quelque part, hein, et gère vraiment euh, les situations au moins, au, au mieux, sans aller chercher les problèmes. Là, c'est ce que je vous disais dès le départ, coupez les liens avec tout ce qui vous casse les pieds et tournez-vous vers le beau sur euh, vraiment une route que vous dessinez déjà dès, dès à présent mes chères vierges et eh bien voilà la vidéo se termine euh, sur euh, ce taroscope euh, euh, mm. juin 2018 je vous laisse donc euh, je vous dis euh, au revoir mais pas sans vous liker, bien sûr. Je vous remercie. J'ai je, je rem... remarqué que je ne vous ai pas remercié la dernière vidéo. Je suis désolée Donc de votre présence. Alors, je vous remercie bien évidemment toujours de votre présence. Je suis très heureuse de lire vos commentaires, d'avoir de, de, vos retours. Vraiment, vos petits likes me font énormément plaisir. Et bien sûr, abonnez-vous. Merci beaucoup d'être toujours là. Au revoir les vierges. Au revoir tous les autres signes également. À la prochaine!